Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'arrête la sous-location. Oula, tu dois te dire qu'est-ce que c'est que cette vidéo Bien évidemment parce que bah, je publie beaucoup de vidéos sur la sous-location, la conciergerie d'appartement. J'en parle énormément puisque c'est un business que je réalise, que je fais à travers mes différentes sociétés dans l'immobilier. Et du coup, c'est une activité dont je te parle très fréquemment. Mais aujourd'hui, on va voir pourquoi j'arrête la sous-location précisément. Et c'est euh, euh, bien réel, hein. même si tu me vois sourire, c'est bel et bien réel. Mais je vais expliquer pourquoi précisément dans cette vidéo. On va voir ça ensemble. Hein, L'idée, tu le sais, c'est aussi que je partage avec toi bah, ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas et du coup j'aime bien être transparent par rapport à ce que je fais et j'ai aucun problème avec ça puisque de toute manière moi je considère que l'entrepreneuriat eh bien ça passe par des échecs ça passe par voilà malheureusement des des mésaventures qu'on peut avoir et qui font que derrière on a cette capacité à les analyser c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo on va le faire ensemble hein. et quelque part ce travail que je fais avec toi bah, c'est un travail que j'ai besoin de faire aussi pour mieux derrière rebondir et pour mieux savoir vers quoi je vais dans les prochains mois, les prochaines années. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de réussite sans échec. Il euh, faut bien que tu comprennes que un échec, c'est quelque part le début de ta réussite puisque tu vas forcément, forcément te remettre en question. Tu vas forcément faire ce travail que je vais faire aujourd'hui avec toi, cette chaîne YouTube, c'est-à-dire analyser ce qui n'a réellement pas fonctionné. Bien évidemment, comme d'habitude, je ne vais pas lancer le générique, puis bien, bien entendu, on se retrouve bah, juste après. <musique> Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, tu reçois deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, je te parle de business, type sous-location, type conciergerie, voilà, des business qui aujourd'hui, euh, moi je pratique. On va en parler bien entendu beaucoup plus dans cette vidéo, mais tu vas découvrir des formations gratuites sur comment lancer ce type d'activité très clairement dans cette partie description et puis aussi euh, je partage avec toi mon challenge en bourse. Euh, tu découvriras aussi donc une, une playlist de vidéos où tous les mois je publie des vidéos sur mon challenge en bourse et l'idée, bah, pareil, c'est d'être le plus transparent possible sur cette activité et je partage tout ça avec toi sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va voir pourquoi j'arrête. Alors j'arrête pas la sous-location, bien évidemment j'arrête deux sous-locations. Deux appartements sous-location. Alors c'est pas forcément par gaieté gai de cœur, parce que le truc c'est que moi aussi j'étais comme beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est toujours à se dire combien t'as de sous location, combien t'as de sous location, euh, t'en as 10, t'en as 20, t'en as 30, t'en as 40, t'en as 50 et en gros c'est à qui, euh, à la plus grosse si on peut dire ça comme ça, je suis désolé non mais c'est surtout que c'est à qui euh, finalement c'est qui finalement a le plus d'appartements c'est comme ceux qui disent moi j'ai tant d'appartements, j'ai ça, j'ai ça et donc ça, ça, ça laisse si tu veux présager le, euh, la, la grosseur de <rire> l'activité la alors c'est vrai oui parce que c'est surtout que quand on a beaucoup d'appartements et quand on en a de plus en plus, bien évidemment, il y a des, autres, il y a des, des process qui ont été mis en place, d'entrepreneuriat, il y a des, des façons de s'organiser en tant qu'entrepreneur qui, qui ont été bien évidemment mis en place. Et donc, ça démontre quelque part t as, t as, ça, ça démontre ta faculté à savoir gérer ton entreprise et savoir gérer aussi la, la montée en charge de l'activité. Donc, c'est vrai que ça… Sur, sur pas mal de, de, de vecteurs, c'est intéressant, euh, même en termes de chiffre d'affaires. On parle aussi souvent de chiffre d'affaires parce que ça démontre le volume d'affaires. Et qui dit volume d'affaires dit forcément que derrière, as, euh, si tu veux, tu as, as travaillé, euh, tu as mis en place des actions, tu as mis en place des équipes. As, tu vois ce que je veux dire Tu t'es organisé pour atteindre ce chiffre d'affaires-là. Par contre, par contre, très clairement, euh, ce n'est pas le reflet de la rentabilité. Et ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est que parfois, il vaut mieux avoir moins d'appartements c'est même pas parfois c'est qu'il vaut mieux que tu aies moins d'appartements mais par contre que tes appartements soient archi rentables et qu'ils te fassent gagner un maximum que d'avoir une dizaine une vingtaine une trentaine de sous-locations et que tu vois que tu peines parce qu'à un moment donné il y a aussi une question de motivation par rapport à ça et si à un moment donné as autant d'appartements ça va donc générer un stress ça va générer une organisation spéciale et une organisation dans nos petites entreprises ça reste des petites entreprises bah, si tu veux, euh, un moindre maillon euh, qui est plus faible qu'un autre bah, peut faire que la chaîne peut, peut se dégringoler. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ça peut venir ébranler ton activité très rapidement et toi, du, du coup, t'obliger bah, à remettre les mains dans, dans le cambouis, dans le, si je peux dire ça comme ça. Et euh, du coup, ça peut, euh, ça peut générer notamment une certaine frustration. Donc moi, aujourd'hui on arrête très clairement deux sous-locations, et je vais t'expliquer pourquoi et lesquelles, et je vais te publier aussi des photos pendant que je vais parler, parce que bien évidemment, c'est que tu comprennes le pourquoi. Et ce travail, je vais le faire avec toi. Euh, du coup, ces deux sous-locations, il y en a une, euh, très clairement, qu'on a récupérée, euh, ça reste un petit appartement mais vraiment très petit, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de, de chambre, il n'y a même pas de possibilité de, de mettre un canapé plus un lit c'est vraiment, on a été, en fait l'appartement était déjà meublé par le propriétaire et le propriétaire avait, le choix, avait fait le choix de mettre un canapé-lit euh... et des matériaux plutôt, de diable voilà, on ne va pas se mentir, c'était très sommaire, alors nous on a rajouté un peu de déco etc, mais ce qui s'est passé dans cet appartement c'est qu'on l'a pris alors déjà, parce qu'on était nous, on était un peu dans le rush, on va pas se mentir, et que cet appartement s'est présenté à nous comme une opportunité tellement facile, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de caution à verser, le loyer était très faible. Euh, puis derrière, il y avait d'autres appartements possibles, puisque c'est un propriétaire qui a tout l'immeuble. Et on s'est dit, bah tiens, c'est un bon moyen de récupérer un appartement, peut-être deux, peut-être trois, etc. Et de faire notre activité euh, plutôt bien située. De toute façon, moi, mes appartements en sous-location sont, on va dire, à 90% tous bien situés. Je fais quelques exceptions parfois qui d'ailleurs sont fonctionnent, mais on pourra en reparler. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que cet appartement, on l'a pris, mais voilà, je vais te partager les photos là. <rire> je vais te les partager, tu vas découvrir un peu. Donc tu vas voir, les photos ne sont pas non plus extraordinaires. L'appartement, tu vas voir, n'est pas extraordinaire. Il n'a pas de cachet, il n'y a, a pas de coup de cœur. Enfin, il n'y a rien de tout ça, en fait, tout simplement. Pour moi, le, le canapé lit, ce n'est pas bon. On aurait peut-être dû faire plutôt qu'un lit. Mais du coup. Ça devient compliqué parce qu'on est en concurrence directe avec les hôtels qui aujourd'hui ont, ont, des prix aussi très attractifs. Euh, et l'appartement n'est pas, voilà, n'est pas suffisamment décoré. Et c'est surtout qu'à un moment donné, nous, on n'a pas envie de mettre d'énergie dans cet appartement. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres opportunités, d'autres possibilités de croissance sur des appartements qui eux, au contraire, ont un énorme potentiel. Et en fait, on se rend compte, on s'est rendu compte que, bah, nous, on n'avait plus d'énergie pour cet appartement, en fait. On n'avait plus de, on y, en fait, on, on avait... n'y croyait plus. Tout simplement. Et donc on l'a laissé euh, tout simplement. Euh, bah voilà, ça fait faire, euh, ça fera un an. Euh, bah ça fera, ça fait un an, je crois à peu près qu'on l'a celui-ci. Et on l'a récupéré encore une fois. Je te dis parce que la propriétaire était plutôt sympa, etc. Il n'y avait pas de caution. C'était rapide, c'était pas cher, c'était déjà meublé. Enfin, voilà. Euh, donc tu en as été trop vite. Très clairement, l'erreur, c'est qu'on a été trop vite, on n'a pas analysé, on s'est dit oh, « ouais, de toute façon, au pire, on va louer euh, vraiment pas cher, on va remplir, etc. » Sauf qu'au final, c'est un appartement aussi, on s'est aperçu qu'il y a des problèmes, les cloisons sont pas assez épaisses, du coup, il y a des bruits, les, les, les locataires se plaignent de bruits. Euh, et euh, quoi d'autre, se plaignent aussi de la qualité, de l'appartement, etc. Enfin voilà, bref, du coup, on n'a on pas envie de mettre d'énergie parce qu'il y a tellement d'appartements aujourd'hui disponibles sur le marché qu'on peut faire tout autre chose et c'est plus qu'on cherche les petits appartements, très clairement, on veut plus de petits appartements. C'est terminé. Donc du coup, on se retrouve, si tu veux, à un appartement sur les bras où on sait qu'on gagne pas d'argent Enfin, on gagne pas d'argent, du moins on n'en perd pas, mais on n'en gagne pas non plus. C'est-à-dire que tous les mois, on est quasiment à zéro cet appartement pour tout un tas de raisons. Parce que même si euh, au départ, on se dit, bah c'est cool, on a quand même pris des réserves, on a gagné de l'argent, finalement non, parce qu'il a fallu reloger des locataires, parce qu'il y a des soucis dans l'appartement, parce que si, parce que ça. Et au final, on s'aperçoit que sur euh, pratiquement un an, il y a eu, euh, je sais pas, peut-être la moitié de l'année où c'était rentable, puis l'autre moitié, on n'a rien gagné. Enfin, et quand je dis rentable, on parle peut-être que de seulement d'une centaine d'euros. Donc, du coup, euh, du coup, eh bien, euh, cet appartement, on a pris décision d'arrêter, euh, vaut mieux arrêter, ça sert à rien, et concentrer nos efforts, notre, notre énergie sur ceux où, au contraire, aujourd'hui, qu'on a même depuis de trois ans hein. il y en a certains que j'ai moi depuis euh, on attaque je crois la quatrième année euh, donc tu vois c'est appartements où là au contraire peut-être réinvestir un peu remeubler, redécorer etc etc il et vaut mieux mettre notre énergie sur ceux qui rapportent le plus que sur ces petits appartements là qui vont qui, qui génèrent finalement quasiment rien voire, voire zéro donc celui-ci euh, voilà on, on très clairement on le sort et l'autre que je voulais te parler et eh bien le, le deuxième alors celui-ci j'ai un peu plus de mal à pas l'accepter parce que c'est comme ça c'est des choix qu'il faut faire à un moment donné c'est celui où j'avais euh, créé une expérience on te rappelle j'en avais énormément parlé euh, donc je t'avais partagé d'ailleurs sur euh, sur youtube ce que j'avais pu mettre en place euh, D'ailleurs, je t'en mettrai le. Bah, là. Je vais te le faire défiler tout simplement la petite vidéo. Je vais te faire défiler des photos, les vidéos, etc. Alors l'appartement, il est, il est superbe. Il hein. n'y euh, a pas, il n'y a pas photo. Enfin, vraiment, pour le coup, il ouais, n'y a pas photo. Non, mais très clairement, l'appartement, il est juste incroyable. Euh, on a créé un univers. enfin tout est, tout est beau euh, sur le papier, euh, même euh, concrètement de ce qu'on a fait. Donc il y a un investissement. Hein, euh, j'avais partagé tout ça et je, encore une fois, je vais te repartager là pour que tu vois bien de quoi on parle. Je te remettrai le petit lien aussi pour que tu puisses euh, regarder cette vidéo que j'avais faite. Euh, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour une. pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que c'est un appartement qui est en sous-sol. C'est-à-dire que euh, en fait, ça ne plaît pas. Voilà très clairement, on n'a pas, nous, on était convaincus qu'en fait, quelque part, je vais pas te mentir, c'était aussi pour moi une un test que j'ai voulu faire, qui a été, qui a été foireux, euh, très clairement. Et si tu veux, euh, moi, j'étais convaincu que l'expérience qu'on allait apporter allait compenser euh, ce défaut principal qui était qui était en sous-sol, avec juste quelques petites ouvertures, si tu veux, mais pas euh, pas des, des fenêtres quoi, tu vois, c'est juste des petites ouvertures. En plus de ça, euh, euh, comment dirais-je, il euh, y avait une ventilation, enfin bref, on avait fait en sorte que ça soit bien ventilé, etc., Enfin, qu'il n'y ait pas de problème dans le logement. Il y avait une pompe de relevage pour les évacuations des eaux, etc. Et au final, ça a été très clairement un, un, un échec, euh, puisqu'on n'a pas gagné d'argent. Pareil, euh, on n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné. Parce que, si tu veux, euh, on a tellement eu des locataires déçus qu'on les a relogés pour, que, pour éviter les éventuelles mauvaises notations. Mais encore et encore, on a eu beaucoup de mauvaises notations. Donc du coup, l'annonce a été suspendue plein de fois. Euh, et du coup, pendant ce temps-là, on ne prenait pas de résa, euh, avec du coup une notation qui diminue, donc du coup obligé de baisser les prix. Enfin, Je t'avais fait pareil une vidéo sur, sur, sur, sur cette chaîne où je t'expliquais euh, les risques que quand une note commence à baisser, parce que derrière, on rentre dans un cercle où du coup, on se dit ben, on va baisser le prix pour... Euh, bah, pour prendre des nouvelles réservations. Et plus la note est basse, plus le prix descend et à un moment donné, il bah, n'y a plus rien à espérer, c'est mort, c'est terminé. Il vaut mieux créer une annonce. Sauf que bah, tu vas le faire une fois, mais au bout d'un moment, tu ne vas pas le faire dix fois. Si tu le fais une fois et que ça recommence, c'est qu'il y a bien un problème et là, il faut vraiment te poser des questions. Donc, toi, on a préféré prendre la décision de « next », on arrête. Euh, donc, on a envoyé une recommandée. Donc, c'est ça qui est bien aussi avec la sous-location. Ce que je veux préciser, c'est qu'en fonction de la date que tu as précisé dans le bail, eh bien, en fait, tout simplement, tu mets un préavis. Et nous, on avait mis deux mois. Donc, du coup, si tu vois, on a un préavis de deux mois. Voilà, on va finir nos deux mois. C'est terminé. Suivant, on passe à un autre. Il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est l'investissement qui a pu être mis en place. Alors, ce qui est bien dans cet appartement, euh, c'est que si tu veux, euh, beaucoup d'équipements, on va pouvoir les ressortir de l'appartement pour rééquiper peut-être d'autres appartements ou peut-être les stocker pour… Voilà, notamment, je te rappelle, j'avais mis un… J'avais mis un… Comment dirais-je Un… Pas un, mâme, mais un sauna, un pardon. Et du coup, on va le récupérer, on va le placer dans un autre logement, etc. On avait créé, si tu veux, une sorte de petite salle de sport avec un vélo électrique, avec un vélo, pardon, euh, un vélo d'appartement, un, ouais. euh, un sauna. On avait mis aussi des cordes à sauter, on avait mis un tapis. Enfin, euh, on avait mis tout ça euh, pour compenser. Puis, on avait fait une décoration de malade. Euh, c'était juste, euh, voilà, c'était juste très, très beau ce qu'on avait fait. Enfin, il y avait vraiment un... Il y avait quelque chose, il y avait une expérience. Mais sauf que... Euh, donc comme je te le disais, euh, en sous-sol, ce qui n'a pas plu. Euh, deuxième chose, avant de rentrer dans l'appartement, tu passais par euh, bah, le couloir. Dans le couloir, il y a la poubelle et il n'y a pas forcément des bonnes odeurs. Alors même si les odeurs ne descendaient pas, le fait est que, je te le dis, euh, les premiers instants sont les plus importants. C'est-à-dire que tu arrives dans l'appartement, il faut que ça sente bon, que tout de suite le premier effet soit le bon, sinon c'est mort. Parce qu'en fait, dans l'esprit du voyageur, s'il y a un truc qui dès le départ ne va pas, c'est terminé. Et là, bah, typiquement, c'était ce genre de problème, c'est-à-dire que cette fameuse poubelle qui était là avec des odeurs, etc. Et ça donnait pas forcément un bon aperçu. En plus, le client, tu le sais, le voyageur ne regarde pas complètement les annonces. Et du coup, il n'avait pas forcément vu que c'était en sous-sol. Donc du coup, euh, mes aventures pour lui, incompréhension, annulation, mauvaise notation, et je t'en passe, et je t'en passe, et je t'en passe. Euh, donc tout ça aussi pour dire que quand tu crées une annonce, bah je te le dis hein, très clairement, ce que regardent les voyageurs, c'est les photos, les photos, les photos, les photos, le titre, la localisation. Et euh, après le prix, bien évidemment, mais voilà grosso modo ce qui se passe dans la tête d'un voyageur. Donc après la description, le blabla, etc., tout ça, euh, c'est OK, il faut le faire bien évidemment pour te couvrir aussi. Mais très clairement, ce n'est pas du tout ce qui est regardé. Euh, ça doit représenter peut-être, euh, je ne sais pas, euh, sur 10 minutes, je ne sais pas, d'une consultation, d'une annonce, ça doit représenter peut-être 30 secondes. Tu vois ce que je veux dire euh, Lui, le voyageur, se préoccupe plutôt des, des, euh, des photos, de la localisation, est-ce qu'il y a un parking ou pas éventuellement, et euh, du titre ça s'arrête là. Donc, euh, mes aventures pour le client, incompréhension, des notations qui baissent. Donc du coup, ben bah voilà. En fait, c'est un appartement où on ne va pas reproduire l'expérience. Si je peux dire ça comme ça, on ne va pas reproduire euh, ouais, l'expérience. Euh, ce qu'on s'aperçut aussi, c'est que euh, des expériences atypiques euh, nécessitent une communication spécifique. C'est-à-dire que euh, quand tu crées une expérience sur un appartement euh, autre que tout ce qui est baignoire, balnéo, etc., tout ce qui est euh, love room et tout le tralala, où ça, c'est effectivement les voyageurs sélectionnent l'appartement pour le produit qu'il y a dedans. Il hein, ne faut pas confondre avec l'expérience, l'environnement. L'environnement, si tu veux, une expérience particulière passe forcément par du marketing, passe forcément par une communication spéciale. C'est comme si tu créais un restaurant avec un look, une expérience particulière, un environnement particulier un... et que derrière il n'y a pas de communication. En fait, ça ne marchera pas ou ça vivotera parce qu'en en fait, tu vas compter que sur le bouche à oreille. Et ça, ça peut mettre du temps. Et d'ailleurs, tu verras tous les restaurants qui notamment font des, communica... enfin, font des, des expériences particulières dedans, ils, passent... ils ont tous une équipe marketing donc Moi, j'en connais, euh, notamment à l'étranger, de personnes qui passent leur temps à faire des vidéos, des photos, euh, des communications Facebook, Instagram, etc., etc., avec des clips et tout, parce qu'il y a tout derrière un travail de communication qui est important, parce que sinon, ce n'est pas suffisant. Là, c'est la même chose. Il y a tout un travail de communication à prévoir, chose qu'on n'a pas faite ici, mais... Voilà, c'est c'est comme ça. C'est pas non plus forcément quelque chose que j'ai spécialement envie de faire. Moi, c'était aussi un test pour moi. J'ai besoin de tester. On s'est rendu compte que c'est mort. C'est pas grave. Euh, on a perdu un peu d'argent. c'est Enfin, on a perdu de l'argent parce que bien évidemment, on a investi dans cet appartement, euh, notamment dans la décoration, dans le papier peint, euh, la peinture, euh, dans euh, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre. Euh, euh, ouais, le papier peint, peinture, euh, bref, il y a eu des, des, des, des choses particulières qui ont été faites dans ce logement, des arrangements au niveau des cloisons, etc. Bon, bah tout ça, bien évidemment, ça va rester sur place, c'est terminé, c'est mort. Euh, et voilà, nous, on va retirer par contre les équipements qu'on avait pu mettre, notre mobilier, bien évidemment. Donc, tu vois que... Là, pour le coup, on a perdu une partie de l'investissement, mais bon, ça fait partie aussi des tests et on n'était pas certain non plus, hein, on ne va pas se mentir, que ça allait fonctionner. Euh, parce qu'on savait qu'on testait quelque chose qui était quand même assez particulier et qui n'a pas plu, tout simplement. Enfin, euh, qui n'a pas plu, du moins, si, qui n'a pas plu, du moins, euh, nous, on n'a pas su euh, correctement l'exploiter. Donc, tu vois, du coup, on arrête ces deux sous-locations. Voilà, c'est fait, c'est clair. Euh, nous, ça fera ça en moins, moins de préoccupations d'esprit, parce que c'est pareil aussi, ça nécessite des appels, ça nécessite des messages, ça nécessite, si tu veux, des, bah, des ressources pour gérer les problèmes. Et euh, vaut mieux qu'il y ait le moins de problèmes possible. Et on terminera cette vidéo par juste quelque chose de très clair, c'est qu'aujourd'hui, ne cherche pas à faire de la quantité, cherche vraiment à faire de la qualité. Vaut mieux que tu aies que 5 appartements sous location, mais que ces 5 appartements y crashent, que tu les gères vraiment aux petits oignons parce qu'ils vont te générer beaucoup d'argent alors certes en termes de chiffre d'affaires en termes de euh, quand tu es avec des amis ou, autre, ou autres d'autres investisseurs bah moi j'ai que cinq appartements bah ouais j'ai cinq 5... mais on s'en fout <rire> on s'en fout tu vois ce que je veux dire c'est que du chaud euh, au final moi ce que je vois c'est qu'est-ce qui me reste sur mon compte en banque qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire derrière de cet argent c'est bien ça la finalité on s'en fout finalement et en fait, le truc, c'est qu'on est toujours dans le regard des autres euh, à toujours euh, à vouloir avoir le plus de choses possible pour montrer qu'on a, euh, tu vois, les reins solides, mais en fait, on s'en fout. Euh, <rire> ça, c'est pour épater la galerie. Donc, je préfère avoir moins d'appartements aujourd'hui. Et très clairement, moi, je suis un peu un, une marche arrière. Mais par contre, ce qu'on prend, je veux vraiment mettre le paquet et je préfère en avoir moins. Alors oui, effectivement, ça fait moins vendre, ça fait moins, ça plaît beaucoup moins. Mais, euh, mais voilà, nous aujourd'hui on doit avoir je crois une quarantaine d'appartements sous location, on doit avoir une quarantaine une cinquantaine d'appartements en consergerie voilà au gros où on en est euh, tu vas me dire bah ouais ça fait quand même plusieurs années que tu fais tout ça, oui oui, mais euh, c'est vrai qu'aussi on a eu des moments où on a fait des pauses parce qu'il a fallu se réorganiser il a fallu gérer des problèmes, moi c'est pareil aussi, j'ai une, une activité débordante, enfin j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui je peux pas être partout sur tous les fronts, même si j'ai délégué automatisé, etc, le fait qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut investir, enfin voilà. Euh, donc j'espère que cette vidéo va te, te démontrer que tu dois être rigoureux dans tes choix, très important, prendre le temps d'analyser, ça ne sert à rien d'aller trop vite, ça sert rien à rien d'en vouloir en avoir le plus possible, mais ce que tu vas faire, il faut vraiment le faire à fond et le faire bien. Euh, dresser son, voilà, son lot de, de faiblesses son lot d'avantages euh, par rapport à chaque appartement que tu récupères donc voilà j'espère que cette vidéo elle a pu t'aider euh, très clairement euh, qu'elle va t'aider même euh, pour prendre des décisions hein. je sais que c'est une décision difficile de faire marche arrière hein. quand on est entrepreneur on va toujours faire des marches avant mais il faut être capable aussi c'est ça être entrepreneur c'est ça, euh, ça entreprendre c'est aussi faire des, des pas arrière pour mieux repartir par la suite et accepter ses erreurs et mûrir avec ses erreurs. Hein. Voilà, on a terminé. N'hésite pas à liker cette vidéo si celle-ci elle t'a plu, à la commenter, bien évidemment, euh, poser tes questions ou me dire aussi, toi, voilà, est-ce que tu as eu ce genre de décision à prendre à un moment donné. Euh, N'hésite pas aussi à la partager cette vidéo et puis bah, on va rester ensemble. Tu vas pouvoir parcourir d'autres vidéos très prochainement sur cette chaîne YouTube. Euh, donc, je te dis bah, à tout de suite pour une prochaine vidéo. Et comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Allez, excellente journée à toi.